Voilà, bonsoir ou bonjour à chacun et chacune. Chaque dimanche, nous est proposé, bien entendu, une lecture de la parole de Dieu, d'un Dieu qui vient vers nous, qui fait conversation avec nous. Et ce dimanche, c'est l'évangile de Saint Matthieu qui évoque les dix jeunes filles. Et on sait combien ce passage peut, peut nous parler, nous dire quelque chose aujourd'hui. Le sens de cette parabole, euh, on pourrait se dire pourquoi tout ce mystère pour un peu d'huile oubliée, ou pas emportée. Pourquoi cette dureté de l'époux Pour les Palestiniens, on se rappelle que l'huile est essentielle à la vie, comme le miel, comme le blé, ou comme le vin. On l'offre en premier au Seigneur, on s'en sert pour le luminaire sacré pour les blessures, les onctions saintes et pour les noces. Car l'huile symbolise l'apaisement, l'amitié, la prospérité et la joie. Surtout la joie. Et les jeunes filles insensées de la parabole avaient laissé fuir la joie. Il ne faut pas mettre, et on le sait, on nous l'a dit, il ne faut pas mettre la lampe sous le boisseau, la petite lampe à huile, et en particulier le jour des noces, comme c'est évoqué. Et la parabole des dix jeunes filles est une parabole de crise. La lampe allumée invite à chercher malgré les embûches du chemin. Il ne faut jamais arrêter de chercher. Elle invite à changer malgré le vacarme des cités. Elle invite à marcher malgré le brouillard qui est à l'horizon. Éveillé dans l'esprit de l'Évangile, cela veut dire être au, au bon moment, faire face aux événements, assumer la responsabilité ou sa responsabilité quotidienne. Peut-être que c'est pour cela que le maître est si sévère et que les sages se trouvent dans l'impossibilité de réparer la, les tourderies, les folles, on va dire. Ce n'est pas une question de quantité. Tout est dans la qualité. On ne peut pas être vigilant ou amoureux à la place d'un autre. Et l'évangéliste Matthieu, en proposant... En fila des trois paraboles du serviteur, serviteur fidèle, des dix vierges et des talents, s'adressent à sa communauté. En quelque sorte à nous aussi aujourd'hui. Pour ceux et celles qui pourraient ou qui sont devenus un peu trop fonctionnaires, un peu trop tièdes, un peu trop fermés sur leurs connaissances, qui pensent avoir tout compris ou qui savent tout. Un peu trop usé ou découragé, et en particulier en ce temps de confinement, et qui disent certainement à quoi bon, à quoi ça sert, on a, on a essayé, on verra bien, faut pas pousser doucement. Il répond que l'huile pour demain, elle s'achète aujourd'hui, elle se prépare aujourd'hui pour l'autre, pour les autres. Et pour être finalement les jeunes filles, tête en l'air, aurait elles dû rester à la fête? Au lieu de partir chez les marchands, avec leur petite flamme, avec leur petite joie. Petite mais présente. Peut-être avec la mèche qui fumait encore. Dieu, on le sait, il faut le bien le connaître, Dieu nous accueille aussi avec nos manques. Mais il nous accueille. Le tout c'est de savoir si nous y répondons. Et donc peut-être qu'avec cet évangile il nous invite à tenir dans ce temps de confinement une petite lampe allumée.